Salut amis Sockers et bienvenue à la journée d'ouverture de l'Euro 2016 Nous sommes à Lille, à l'esplanade François Mitterrand Je suis très heureux et trop content de vous retrouver après tant de mois d'absence sur Youtube Il fallait que je revienne et en force, j'espère que cet Euro 2016 qui est donc notre rendez-vous français peut être aussi à la fois mon grand retour sur Youtube Et une nouvelle fois de plus dans cette vidéo, on va prendre la température avec les supporters français en leur demandant Quel bilan peut-on tirer après la Coupe du Monde 2014 jusqu'à aujourd'hui L'effectif des 23 Les réponses, c'est maintenant. Je pense qu'on a plus évolué offensivement que défensivement. On a pris pas mal de talents. Goman, Martial, l'éclosion de Griezmann avec la Pogba qui prend de l'importance. Je pense que ça peut le faire pour cette année. On sait jamais. On verra bien. Après, on peut dire l'équipe de France est beaucoup plus aimée à mesure des temps avec les joueurs, mais beaucoup de progrès au niveau de certains joueurs comme Coman, des progrès au niveau de sa carrière. Il y a peut-être un, un petit souci en défense parce que Varane ont compté quand même dessus, mais je pense qu'on va le faire et que, que, que c'est positif, on va, on va aller plus loin, on va, aller, on va, on va en finale au moins. Bah, je pense que c'est un bilan plutôt positif, 2014 L'équipe était assez jeune. Maintenant, elle a gagné en maturité, elle a gagné en sélection. On sait vrai que sur la défense, on a été décimé les... juste avant la sélection. Mais j'y crois, j'y crois y a une attaque, une attaque de feu, une attaque de feu. Giroud qui remet à Griezmann et Payet. C'est le top en Europe, il n'y a pas mieux. Au niveau du milieu de terrain, je dois dire que la blessure de Lassana Diarra est assez positive car ça va faire émerger Golo Kanté. Je dis bien Golo Kanté, pas le N, ainsi que Paul Pogba qui va prendre. Ses Pour moi, euh, et déjà Valbuena et Benzema, ils ont mérité leur absence et on pourra très bien se débrouiller sans eux. Par contre, le problème, c'est Sako et Baran, euh, ça va faire mal de, de, de les avoir. C'est difficile enfin, de se passer de Benzema qui est l'un des meilleurs attaquants d'Europe, voire du monde. Maintenant, euh, je pense que voilà, c'est. chacun a son avis, c'est un débat qui peut être long. Maintenant, je pense qu'on n'a pas forcément, <rire> euh, on n'a pas, on, on pas un effectif de moins bonne qualité. Maintenant, voilà, des chiens, euh, il, fait son, il fait son groupe en fonction de, de ce cas. Euh, voilà, une compétition comme ça, c'est pendant un mois, donc ça dure longtemps, il faut payer à vivre ensemble. Donc c'est lui qui est le mieux placé pour savoir s'il doit les prendre ou pas. Qualitativement, c'est peut-être euh, peut un un bémol mais bon je pense qu'on a quand même une équipe pour, pour, pour tenir la route et puis pour Valbona malheureusement c'est un pilier d'équipe de france mais il fait pas une bonne saison donc euh, c'est difficile de le prendre mais c'est un peu une victime collatérale de l'affaire voilà. ben honnêtement moi l'effectif des 23 je l'apprécie énormément mais c'est vrai que le fait de ne pas prendre ben arfa ça c'est incompréhensible ça avec la saison qui fait quand tu vois que l'année prochaine il est peut-être à marça ça c'est incompréhensible. Honnêtement je ne comprends pas que Ben Arfa ne soit pas là. Moi je pense que, que l'attaque elle est déjà bonne avec Martial, Coman, Payet, Griezmann. Malheureusement pour Ben Arfa je pense qu'il a explosé trop tôt. Il serait là deux ans avant, il serait présent dans le groupe mais là les places étaient déjà prises. Petite question bonus, peut-on voir Zinedine Zidane un jour à la tête de l'équipe de France Dans 5-6 ans, je pense que c'est possible. Le hein. Déchamp, je pense qu'il va se et L'effectif, déjà, il y a beaucoup de contestations dans l'effectif qui a pris. Genre Giroud, Gignac, après a Donc je pense que dans 5-6 ans, il y a une grande possibilité. Ouais. On espère, on espère. Bah, D'abord, il fait ce qu'il fait avec le, le Real Madrid. Il apprend, il apprend après peut-être un jour, tu sais pas. C'est vrai que bon. Euh... Je pense qu'il est dans les deux entraîneurs euh, dans, dans toute l'histoire du foot, à avoir fait la euh, liste des champions en tant qu'entraîneur et en tant que joueur, la Coupe du Monde en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. et s'il peut venir euh, avec l'équipe de France et gagner euh, toutes ces trophées, ce serait magnifique, en tout cas on l'espère, peut-être pour 2020, parce que TD a, a signé jusqu'en 2020. Euh, je pense qu'on espère tous avoir, ça serait beau. Et voilà on va se quitter sur la sortie Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo peut-être spéciale Euro 2016 Laissez un petit like, lâchez un petit commentaire ça ne vous coûtera absolument rien Ça me fera vraiment plaisir de vous répondre après c'est en mois d'absence Je vous fais de gros bisous, passez un très bon Euro et allez les bleus